Salut et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à la colorisation dans Inkscape. Nous allons voir comment donc, créer différents niveaux d'ombre en utilisant la fonction découpe. Donc il m'arrive de parler de fonction masque. Alors elle est, elle est quand même différente de la fonction découpe. Donc pour savoir à quoi correspond la fonction masque, je vous invite à aller sur le, mon site. Vous tapez ici dans le moteur de recherche ma euh, moteur de recherche masque pardon. Et là, vous avez un petit tuto qui vous explique euh, voilà, le, comment utiliser cette fonction. Donc on revient ici à notre petite illustration. Donc ce petit personnage, bien sûr, sera en téléchargement euh, sur le, le site. Euh, c'est celui que nous avons réalisé dans la partie précédente, auquel j'ai enlevé euh, donc, les ombres. Les ombres franches qu'on avait créées. Autrement, c'est complètement le même. Cette partie sera donc essentiellement basée sur la, la création d'ombre au niveau de la tête et des cheveux. Et je ferai une, une autre partie où on, on fera l'ombre du reste du corps. Donc ça nous permettra de vraiment bien détailler d'aller très lentement pour comprendre comment faire les ombrages avec la fonction des coupes. Alors, je vais tout de suite commencer en réalisant donc euh, l'œil ici. Donc je sélectionne ces deux yeux. Et je leur mets un fond ici blanc. Donc pour sélectionner les deux yeux, bien sûr, c'est flèche noire. Je clique une première fois ici, j'appuie sur Shift. Je clique ici et là, un petit fond blanc. Euh, les contours, donc pour mettre un contour noir, je clique ici sur... Alors d'abord, j'appuie sur Shift et sur le noir. Donc je zoome avec la molette de la souris. Je clique sur créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais supprimer le contour, donc SHIFT, petite croix. Je mets un fond, un remplissage noir, je clique sur le noir. Je vais dupliquer cet objet. Donc Pour dupliquer, c'est ici. On peut faire édition, dupliquer ou CTRL-D. CTRL Allez, CTRL-D. Je vais mettre un fond blanc. Je vais réduire en cliquant sur CTRL et sur la flèche ici. Donc ça, ce sera mon premier éclat lumineux. Je duplique. Je réduis. Celui-là sera plus petit. Il sera là. Je vais sélectionner ces trois objets. Donc j'appuie sur SHIFT. En bas, on voit bien qu'on a trois objets. De type ellipse. Donc je groupe en cliquant ici. Ou CTRL-G. Donc CTRL-G. Voilà, je vais mettre ma pupille ici. Je clique ici pour sélectionner donc, cet objet là. Je, je vais le grouper. Donc là, on voit que c'est un chemin de, de nœud. Donc je le groupe et je crée un clone. Donc le, le clone va se placer devant ma pupille. J'ai plus qu'à sélectionner ma pupille avec Shift. Je fais un clic droit et je vais ici sur définir une découpe. J'aurais pu aller donc Ctrl Z. J'aurais pu aller ici dans Objet, Découpe, Définir une découpe, c'est un peu plus long. Donc je vais zoomer pour vous montrer qu'il y a un petit souci. Donc là, le, un petit souci au niveau de l'épaisseur du, du trait. Là on voit qu'on a un trait qui a une épaisseur de 2. Et là on voit qu'il est beaucoup plus fin. Donc pour remédier à ce petit problème-là, je vais sélectionner cette partie-là et la dupliquer pour qu'elle passe devant. Et je vais supprimer ici la couleur blanche. Voilà, maintenant, vous voyez que le, le contour est parfait. Donc, j'ai le contour, j'ai la pupille qui est dans la découpe. Et j'ai le fond blanc. Donc, CTRL Z pour bien replacer les éléments. Moi, j'aime bien grouper ces différents éléments entre eux. Donc, je sélectionne la pupille qui est dans la découpe. Avec Shift, je sélectionne le fond blanc. Je me mets sur le contour, je clique. Je vérifie en bas que j'ai bien trois objets sélectionnés et je vais grouper ces objets. Donc même tarif ici, je vais non pas créer la pupille, mais aller la récupérer ici. Donc je double clic pour entrer dans mon premier groupe. Je double clic loupé, je double clic pour entrer dans ma découpe. Là on voit bien que, voilà, j'ai la pupille qui est sélectionnée. Je fais édition copier. Je clique sur cet objet là, ce qui me permet de sortir de la découpe et du groupe et je fais édition coller. Je vais placer ma pupille ici. Donc comme tout à l'heure je vais zoomer, je sélectionne cet objet, je vérifie qu'il est groupé, il n'est pas groupé donc je le groupe, je crée mon clone qui vient se placer devant. Avec Shift je sélectionne la pupille, clic droit, définir une découpe. Je resélectionne ici l'œil. Je vais créer maintenant, un, un, je vais dupliquer cet objet qui vient se placer devant. Et je supprime bien sûr comme tout à l'heure le fond en cliquant sur la croix. Donc on vérifie le contour, la pupille dans la découpe et le fond blanc. Alors là je vais faire un petit carré de sélection pour aller plus vite et je groupe. Donc une fois qu'on a compris le principe, c'est très, très facile. On va faire exactement la même chose donc pour créer ici les ombres. Donc avec l'outil crayon, tout simplement, je vais faire une forme. Voilà, comme ceci. Alors pour reprendre le tracé, je me mets ici sur le petit carré, il devient rouge. Hop. Voilà, je clique sur l'outil éditer les nœuds, ou F2. Je vais supprimer les les nœuds ici qui ne m'intéressent pas celui-là il m'intéresse pas celui-là non plus je vais me mettre sur la poignée pour allonger voilà j'ai placé ça comme ceci voilà c'est pas trop mal alors on va dire que c'est bon voilà je resélectionne l'outil crayon ou f6 je vais faire la partie ombre un petit peu plus foncée, F2, ça j'en ai pas besoin, Oups, CTRL Z, voilà, en double cliquant sur le tracé je crée un nœud, et je vais supprimer celui-là, pour rendre le nœud doux ici, je le sélectionne, donc soit rectangle de sélection, soit je clique sur le nœud, et je clique ici sur rendre le nœud doux, donc là c'est pas mal, j'appuie sur moins pour dézoomer avec l'outil pipette ou f7 je récupère la couleur ici flèche noire je sélectionne cet objet là f7 Voilà, parfait je vais je vais créer ces, ces ombres ici comme ça ce sera fait pour tout à l'heure avec l'outil crayon donc ici il y aura une petite ombre CTRL-Z, je refais voilà ici, et également ici. F2, ouais, c'est pas mal. Je sélectionne ces deux objets. F7, voilà. avec Shift, je sélectionne quatre objets. Je vais supprimer ici euh, le contour. Donc j'appuie sur Shift sur la croix. Je groupe tout ça. Je sélectionne donc ma tête, je vais grouper, non elle est groupée, pas de problème. Je vais donc créer un clone qui vient se placer devant tout ça. J'appuie sur Shift, je sélectionne mes ombres, clic droit, définir une découpe. Alors c'est très moche, il ne me reste plus qu'à descendre ce groupe ici pour le placer correctement. Hop, je suis allé trop loin. Voilà. Là on voit que cet objet là, il a une petite couleur, ouais. donc je supprime ici le remplissage. Ouais, c'est mieux donc comme tout à l'heure on vérifie et on voit qu'il y a un petit souci. donc il faut que je sélectionne cet objet que je duplique et je supprime bien sûr le remplissage donc je vais grouper tout ça le contour, l'ombre donc contour, j'appuie sur shift l'ombre, la couleur de fond je groupe je mets ça à l'arrière plan, je monte voilà c'est parfait je vais donner une bonne couleur ici à l'oreille donc je sélectionne l'oreille avec F2, j'appuie sur F7, je récupère la couleur là, F1 pour avoir la flèche noire, je déplace l'oreille parce qu'elle était mal placée, voilà comme ça c'est parfait. J'enregistre bien sûr, alors tout ça c'est pas super bien placé. Bon, Je vois que j'ai oublié les petits éclats lumineux ici donc flèche noire. Je vais rentrer donc dans le groupe ici constitué de trois objets. Je double clique. Je sélectionne les ombres. Groupe de un objet découpé. Donc il faut que je rentre dans cette découpe. Je double clique. Voilà. Donc là en principe, si je mets un objet, voilà, il est découpé. Donc, on contrôle Z. Je vais mettre ici un petit cercle blanc et ici un plus petit. Je sélectionne les deux. Je mets un remplissage blanc sans contour. Ouais, C'est pas trop mal. Allez, on va dire que ça ira. On va maintenant réaliser les ombres pour les cheveux. Donc pour cette partie ici et puis pour les cheveux derrière. CTRL Z. Donc Je vais réaliser une ombre. Ceci sera mon nombre. F2, je vérifie s'il n'y a pas trop de nœuds. Ceux-là, je peux les supprimer. Allez, ceux-là aussi. Je rends ce nœud-là doux. Voilà, c'est pas mal. Je vais récupérer tout de suite la couleur. Je vais supprimer le contour. Je vais grouper cet objet. Je vais sélectionner donc cette... Ah cette partie là, je vais vérifier que ce soit un groupe, c'est pas un groupe, je groupe, je crée mon clone, je sélectionne mon nombre ici. Alors j'ai envie de faire une petite astuce là, cet objet là je vais le cloner. Allez je le clone, je le mets sur le côté. Donc je sélectionne cet objet là, je sélectionne celui là, Clic droit, définir une découpe. Je sélectionne cet objet pour le dupliquer, bien sûr, pour avoir une même épaisseur de contour tout du long. Hop, je supprime le remplissage. Je vais sélectionner donc celui-là. Le contour, le fond, je groupe. Là, on voit qu'il est passé devant l'oreille. Hop, je le mets un petit peu à l'arrière-plan. Parfait. Alors, ce que j'aurais dû faire également pour le visage, grouper les parties qui font partie du visage, donc toutes celles-là. Grouper, tac, et descendre correctement. Et je vais même grouper l'oreille et le devant de la chevelure. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir de, de, un objet qui est bien organisé. Donc mon clone ici, voilà, je vais le placer à peu près au, au même niveau que l'autre. Ou alors pour être plus précis, on peut aller dans affichage, mode d'affichage contour. Et on va vraiment le caler. Voilà, pour qu'il soit bien au niveau de l'autre. Affichage, mode d'affichage, normal. Je sélectionne donc la chevelure à l'arrière. Je crée un groupe, un clone. Je sélectionne la couleur foncée ici. Clic droit, définir une découpe. Je duplique, je supprime le remplissage. Je sélectionne mes trois objets, donc le contour, le fond. Alors, le fond, le contour, décidément je ne vais pas y arriver. Est-ce que j'ai trois objets Je regarde en bas, c'est bon. Je groupe tout ça, je mets ça à l'arrière-plan. Hop. Non, c'est un peu trop à l'arrière. Je monte d'un cran. Voilà, c'est parfait. Et eh bien voilà pour cette première partie. J'espère que vous avez compris le principe. Donc la deuxième partie euh, sera à peu près euh, dans la même veine que celle-là. Ça permettra vraiment d'aller au bout. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour la suite.